Good morning, allez, l'idée de aujourd'hui le Avraham Mordechai Ben Israël Si vous souhaitez vous aussi des idées de prochaine, Dieu de Mishnah comptez les 5 minutes éternelles. Nous étions la série de Moed Katan, Mishnah Gimel, Ve Kotvin Bamoed, Kidou Nashim Gitin, Vechovarin, Deyatiki, Matana ou Prosboulin, Igrothchum, Vegroth Mazon, Shtare Khalitsa, Pumeounim, Shtare on va découvrir à présent les choses qu'on a le droit d'écrire pendant Kholamwed. Soit à Cholamued, tout d'abord, il y a un interdit d'écrire, d'accord, c'est interdit d'écrire, sauf que, selon le même principe, tout ce qui a risque de perte, on a le droit d'écrire. D'accord D'où, maintenant, la Mishnah va nous évoquer 13 exemples, je les ai comptés pour la première fois, pendant la Mishnah, que, on a 13 cas de choses, que il y aura un risque de perte. Si tu n'écris pas tout de suite, si tu repousses l'occasion, tu risques de perdre. Donc on te permet d'écrire tout de suite. En l'occurrence, Vélo Kodvin Bamoued, telles sont les choses que l'on écrit, qu'on a le droit d'écrire pendant qu'on la moelle un shtar pour marier une femme. Pour marier une femme, on n'est pas obligé de donner une bague, on peut aussi l'écrire, arrête, me mais shtar, que date, et on le lui donne. Donc maintenant, si on n'a pas l'occasion, on n'a pas d'argent sous la main lui donner, ou on a envie de lui créer un star C'est le seul moyen de... de maintenant, quand on parle de marier une femme, attention, savoir c'est la partie fiançailles, qu'à l'époque, pendant la partie fiançailles, on achetait la femme. C'était déjà une femme mariée, sauf qu'on n'avait pas encore le droit de vivre avec elle. Comme ce qu'aujourd'hui, on fait les kidouchines, quand on donne la, la, la, la bague, et puis après, on fait la roupa où enfin, ils vont s'unir, ils vont s'isoler ensemble. Mais le, à l'époque, la, la partie Kilushin, c'était fait avec quelques mois d'écart, peut-être un an, le temps que d'abord on mariait, on achetait on acquérait la femme comme se fiancé. puis maintenant, si jamais elle avait un écart ou quoi que ce soit, c'était un enfant d'un misère c'était. Mais malgré tout, ils ne vivent pas encore ensemble. Elle reste chez elle comme des gens fiancés. Donc ça, maintenant, c'est Kilushin. Si tu ne sauves pas l'occasion, sauve tu, si tu ne sauves pas sur l'occasion de la marier vite, tu vas reporter l'échéance, peut-être qu'après elle ne va plus vouloir. Et pourquoi rentrer dans ça et, donc as le droit de la marier vite. Idem aussi, Gittin, divorcer une femme. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent En fait, le partenariat, il nous rapporte. Ça dépend. Et des fois, par exemple, un mari, doit partir en route. il doit partir travailler pendant quelques années à l'étranger. Sa femme, elle va rester ici. Maintenant, elle va savoir, avec la communication d'époque, l'époque, Allez savoir s'il va revenir, s'il va réussir, si on peut. La femme, elle veut recevoir son guette tout de suite. S'il revient... Ils envisageront peut-être de se remarier, là n'est pas la question, bon, s'il si ne revient pas, au bout de temps qu'elle pense déjà à reconstruire sa vie quand même, la pauvre. Donc du coup, lui maintenant, il ne peut pas attendre après les fêtes pour partir, parce qu'à tout de suite, vous savez, quand il fallait partir à l'étranger, il y avait des chayarotes, des « oh, ça m'échappe de nouveau le mot », des caravanes, je sais plus, il y avait un... des, des... Bon bref, il y avait en tout cas des groupes qui partaient, qui traversaient le désert, qui traversaient la mer, et donc du coup, il faut partir tout de suite, donc il doit créer un « get » tout de suite. Il a le droit d'écrire pendant la mode. Le chauvarin, chauvar, c'est un reçu. Soit, j'ai une dette, moi je t'ai emprunté de toi 2000 shekels. Je dois venir payer tout de suite. Euh, mais non, viens, les gens s'arrivent, les tu n'as pas, le, as pas le, le, le contrat à me rendre. Quand, quand j'emprunte de l'argent, j'écris un d'accord. Lorsque je viens payer ma dette, tu dois me rendre. Tu ne l'as pas sous la main, au moins, tu dois au moins m'écrire un reçu maintenant. Si tu refuses de m'écrire un reçu, moi, je ne laisse pas mon argent chez toi, avec en plus de ça la possibilité de te faire payer une deuxième fois parce que tu as gardé le papier dans la main. Donc du coup, on a le droit pendant que l'on d'écrire un cheval. Sinon, peut-être que je risque de, de disparaître après Rolamoed, j'ai l'occasion maintenant de rendre l'argent tout de suite, à condition que tu écris un reçu, donc tu as le droit d'écrire le reçu. Diatiki, Diatiki c'est une mera. C'est lorsque quelqu'un est agonisant et qui veut faire des. Il veut partager ses biens avant de mourir. Ça, c'est donc de nouveau, ça, c'est pas l'intétiquette, c'est qu'il veut dire je vais donner cette chose-là, cette chose à cette personne, et ça, ça, et ça, et ça. Idem aussi, bien évidemment, cette parce que la personne elle-même, elle va se perdre bientôt. Matana, c'est faire un cadeau, quelqu'un qui m'a promis qu'elle allait me donner quelque chose. Maintenant, on a envie de concrétiser ça tout de suite, parce que si on attend une semaine, peut-être qu'après, il va commencer à cest dire oui, non, non, oui. T'as dit que je vais me donner, viens, on conclut ça tout de suite. prosbouline c'est le prosboul c'est ce qu'on va en avoir besoin bientôt, avec la fin de la Shemitah. C'est un, un, un, un procédé par lequel, dans la septième année, à la fin de la septième année, toutes les dettes qu'on qu a empruntées ou qu'on doit aux autres, elles s'annulent, selon la Torah. D'accord L'annulation des dettes à la fin de la Shemitah. Maintenant, ce qui se passe c'est que si un pauvre qui va venir me demander de l'argent, non, de lui prêter de l'argent, je ne vais pas accepter de lui prêter, enfin, je vais avoir peur, parce que là, c'est bientôt la fin de la Shemitah et je vais me faire avoir, ne plus récupérer mon argent. Du coup, il a, il a instauré un procédé euh, juridique qui va faire qu'on va écrire un contrat, que je te, je prête, je te prête 3000 shekels, mais on va écrire un prose boule sur ces 3000 shekels, c'est un procédé qui consiste en fait à dire que. L'argent que tu me dois, pas, tu ne me le dois pas moi, tu le dois au Bedin, et le c'est aussi le droit de lui de récupérer l'argent. C'est un trafic qu'on a fait, de manière à ce que la juillite ne va plus annuler les dettes. c'est cette cette boule. Ygrochum, c'est lorsque quelqu'un me donne l'argent et qui ne paye pas. Alors, on va maintenant évaluer ses biens, on va dire à ça, il a une maison de 1 million de shekels. On va écrire maintenant que pour cette maison, on l'a évalué à 1 million de shekels, comme c'est celui qui il vient, il paye le million et je lui donne ce star la, la, la maison va être la sienne, et puis moi j'ai récupère mon argent pour me faire payer la dette. L'hygrothmazone, c'est celui qui s'est engagé à nourrir sa femme et ses enfants, comme toute personne qui se marie, et puis après il paye plus, ou bien il est mort, et maintenant il faut avec les biens qui restent, il faut nourrir la femme et les enfants, et bien on va maintenant évaluer le, le, le champ, on va le vendre, et on va écrire une zone une hygrothmazone. Un papier, qui, un certificat de, euh, sur le bien pour qu'on puisse, qu puisse, à partir de ce bien, nourrir la femme et les enfants. Shtaré Khalitsa ou Meunin. Shtaré c'est dans yevamot Une femme qui, lorsqu'un lorsqu homme décède sans laisser d'enfant, cette femme doit se marier avec le frère. Si le frère ne veut pas la marier, alors il doit lui faire, il doit lui faire la Khalitsa. Une fois qu'on a libéré la femme avec la Khalitsa, il faut maintenant lui donner le Shtar Khalitsa dans les mains. Après, elle peut partir sur avec quelqu'un d'autre, et donc, du coup, ça on a le de le faire. Si on a fait la Khalidza pendant la et on l'a fait avant, on n'a pas le temps d'écrire. On a le droit d'écrire comme ça. La femme, elle est le plus rapidement possible libre pour pouvoir partir se marier avec le certificat acquis. Ensuite, ou c'est là. Alors, Miun, c'est aussi une femme. Une, cette fois-ci, c'est une autre histoire. C'est une femme, une titi, que qui n'avait pas de père et que malgré tout, Khachamim ont permis à sa mère et ses frères de la marier à quelqu'un d'autre. Maintenant, ce mariage là, ce sera un mariage que Midrabanan. Alors on lui a laissé la possibilité, lorsqu'elle atteindra, atteindra sa majorité, de dire, de faire le mioun, de refuser le mariage. Donc, et tout va se tout va se, de, se, se déraciner, tout va s'annuler rétroactivement. Elle ne sera plus mariée. Mais et après on va lui dire que maintenant, sache que maintenant, on, tue, on va lui donner un certificat comme quoi que c'est une femme libre, qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Uchtare birurin. Birurin, Là cette fois-ci, c'est lorsqu'il y a un différent entre deux personnes qui doivent comprendre son Bet Din, ils doivent choisir qui sera leur juge. Chacun choisit un, et après les deux juges ensemble et choisissent un troisième. Ça s'appelle les Ch'tare Dans un de biru, où ils sont, où ils, où ils vont décider qui seront, une route où ils vont décider qui seront les juges. Et une fois qu'ils sont arrivés, en fait, à un commun accord, alors il faut se dépêcher d'écrire avant qu'ils euh, qu reviennent en arrière. zerot Bet Din, et tous les décrets du Bet Din. D'accord, tout ce que le Bedin va trancher contre une personne, pour une personne, pour... Alors on a le droit de les écrire parce que c'est du la Ravède. Les grottes, Sheldrushuth et aussi plusieurs interprétations. Deux interprétations, en fait. c'est quoi les grottes Les certificats de, du de, de gouvernementaux, en fait. Tout ce qu'on a pu te donner comme accord, tout ça, on a le droit de les écrire tout de suite. Oui, une deuxième interprétation qui consiste à dire cette affaire à dire que toute lettre qui consiste à dire bonjour à son ami, c'est va aussi dans autre Tout ça, on aura le droit de les écrire parce que c'est pour entretenir... Vous faites attention, le point commun, à tout ça, c'est l'intérêt du Rolla Soit pour, parce que tu veux avoir une perte, ou soit tout simplement pour dire, pour saluer quelqu'un, par écrit aussi, tu as le droit de le faire pendant Rolla Et C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de la ça raconte tout ça.